Je m'appelle Yohan Jasmin, je suis responsable du domaine Microsoft Data chez Talent. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai débuté en tant que consultant décisionnel, puis j'ai évolué au poste de référent technico-fonctionnel, puis chef de projet Data, manager d'équipe et manager d'offres, et enfin responsable du domaine Microsoft. Alors aujourd'hui, j'ai deux activités principales les activités managériales, dans un premier temps, où je suis une équipe de managers au quotidien pour créer l'offre autour des outils Microsoft Data. Et j'interviens aussi sur la production pour de nombreux clients, où j'interviens sur des projets pour Azure, SQL Server ou Power BI. J'adore le sport en général, mais je suis davantage football que rugby. Notre positionnement est différent. Nous ne sommes pas un cabinet de conseil classique, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation par l'innovation, ce qui nous différencie des autres acteurs. Et surtout, on travaille dans des conditions qui sont vraiment différentes de nos concurrents. On travaille dans la convivialité, le bien-être individuel et collectif, et dans l'humanité. Et c'est essentiel chez Talon. Un mochi glacé à la mangue. Le premier café de la journée. Le conseil que je donnerai aux futurs managers, c'est d'être le plus juste possible.